Je suis une princesse, j'aime les licornes et les paillettes Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Nickel Allez aujourd'hui premier nid. Alors c'est pas un nid, c'est le début d'un nid avec une reine de frelons asiatiques. Vespa Veltina. Qui est dans une cabane. Juste là-dedans. Donc euh, ben on va mettre des gants plus épais et on va aller la filmer. Allez à de suite. Allez c'est parti, on va regarder ça. On rentre à l'intérieur de la cabane. Donc vous avez vu, hein, c'est un jardin quand même qui a beaucoup d'arbustes. Donc, euh, ben, ça attire. Et je suis déjà venu l'année dernière faire le nid au même endroit avec une reine, sauf que le nid était complet. Allez, alors, je vais vous montrer ça. On va essayer de se rapprocher sans trop l'embêter parce que je ne voudrais pas qu'elle parte. Bon, ah, elle est partie. Merde. Il va falloir attendre qu'elle revienne. Alors, je vais vous montrer le nid. Juste là. C'est vraiment le début, début, début du nid. Malheureusement, il va falloir que j'attende qu'elle revienne. Allez, je vais vous dire de suite. Voilà les dédés. Capturé, capturé, ça y est. Bon, elle m'a fait attendre un petit peu, 10 minutes, normal. Bon allez Dédé. Capture du premier nid de frelons. Enfin du premier. Première reine asiatique de la saison. Au Foga, dans mon village. Donc tout est parfait. Allez, on se désinfecte les mains. Même si on a mis des gants. Covid obligé. On vient partout. On en profite. Ouais. Chaque intervention, chaque utilisation de n'importe quoi, vous lavez les mains parce qu'on se touche souvent le visage et c'est ça le plus important. Alors, nous, dans notre métier, comme on touche beaucoup de produits, on sait que le visage avec nos mains, il ne faut pas les toucher on se lave beaucoup. Donc, on est vraiment habitué. Donc, là, c'est parfait. Donc, je vous montre la petite reine. Ah, vous avez vu, j'ai touché mon visage, un réflexe. Allez, je vous montre la petite reine. Je vais enlever le téléphone de là, je vous reprends. Allez, on est dans la Dendemobile. On va essayer de vous montrer la, la petite reine. J'espère que vous allez bien voir. La boîte n'est pas tout à fait transparente. Hein. Allez, Dédé, on est avec euh, notre amie euh, la reine. Sa majesté. Bon, elle te cacher, montre-toi, il va te voir. Vous voyez, en bas, on voit, on voit, on voit le petit, la petite attache. Est tombé en même temps, alors j'essaie de voir où elle est. Alors, elle est là, salut coquine! Voilà, donc je vais la garder. On va voir combien de temps elle va résister. Toujours se cacher là, magnifique! Hein magnifique! Elle fait le tour, elle fait le tour, elle fait du sport. On voit bien euh, l'arrière de la queue qui montre bien que c'est une reine. Hein. Elle est déjà grosse, hein. elle mesure déjà 3 cm au euh, début de saison. Hein. Allez, on fait un tour, on fait un tour. Elle est confinée, voilà. T'es confiné comme tout le monde, voilà, comme tous les Français. Tu croyais quoi avoir toute la liberté Eh ah non, t'es confiné. Voilà. Jusqu'à quand Je sais pas. Ça dépendra de Monsieur Macron. Allez, tu veux dire quelque chose aux abonnés Première reine capturée, tam. Voilà, c'est bien. C'est la saison qui commence. Je pense qu'on aura une belle saison cette année. Malheureusement pour les clients et malheureusement pour les gens. Donc faites attention au va-et-vient de frelons. Très très important. Vous avez vu, j'ai sorti une vidéo où on montrait les cachettes. Vous avez vu, là c'était une cabane. Il y a d'autres cachettes comme ça. Donc nos amis, euh, les petits frelons, là, hein, ils savent bien se cacher. Et ma petite théorie des, euh, des nids pièges pour nous piéger à nous. On va voir cette année si ça recommence. Je vous tiens au courant les délais. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Quoi T'es pas abonné à des livres là Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.